Gang Weedman, content avec vous. On va regarder l'évolution de l'agro avec les deux lumières de Vipar Spectra. 36e journée de floraison terminée. Ça sent bon. Le GMO Animal Cookie ici, vraiment extraordinaire. Euh, comment t'expliquer ça? Des petites touches de gelato. Je le sais, on parle ici du GMO. Animal Cookie, GMO Animal Cookie. Il n'y a pas de gelato là-dedans. Mais ça a un petit style de Gelato. Poils de chat inclus. Et oui, on n'a pas réglé le problème. Donc, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on avait installé euh, les insectes prédateurs. Euh, pour ce qui est des insectes prédateurs, où est-ce qu'on en est? Ben, j'en ai vu j'ai vu les insectes prédateurs sortir de mes petites enveloppes blanches et oui, les petites enveloppes blanches mais je vous le dis là je vous le dis là les trips sont 10 fois plus gros que mes insectes prédateurs je me suis informé puis il paraît que euh, il y a différentes grosseurs là dans cette enveloppe là donc euh, les petits petits que j'ai vus, c'était genre des petits grains de sable qui se promenaient mais c'était les bébés donc, euh, il paraît qu'il y a des adultes aussi, là, à l'intérieur, c'est des cucuméris. Donc, euh, éventuellement, les cucuméris vont manger les trips. Et Quand ils mangent les trips, ils deviennent rouges. J'essaie de regarder, là, si j'en pas. Mais c'est très petit. Donc, je viens de les arroser avec de l'eau. Euh. Comme d'habitude, le pinkush numéro 4 voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est le pinkush numéro 4 qui a été le plus affecté par les Trips. Les feuilles sont vraiment, vraiment, là, graffinées, maganées par les Trips. C'est vraiment effrayant. Ah, J'espère en avoir, depuis de, de n'avoir des maudits Trips euh, éventuellement. Donc, euh, les cocottes euh, grossissent, 36e journée de floraison. Les odeurs sont présentes. C'est vraiment une superbe grow. Euh, les lumières, euh, j'y touche plus. C'est toujours à euh, 1000 ppfd là, pour les cocottes les plus hautes. Et pour ce qui est des autres, c'est inférieur. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez Je ne pas euh, toutes mettre les plans à la même hauteur. Là. Donc. Euh, N'oubliez pas que c'est une chasse au phénotype, donc le, le but premier c'était pas d'avoir euh, le plus de grammes possible, mais euh, vraiment là, de savoir qu'est-ce qui goûte chaque phénotype, qu'est-ce qui goûte chaque graine de cannabis. Présentement le GMO Animal Cookie qu'on a ici, là, euh, je vais le faire reveger. Je sais qu'on est seulement à la milieu, à la mi-floraison. On va se rendre à 70 jours, 63 jours de floraison. On va regarder les trichomes. Présentement, les trichomes sont blancs laiteux. Blanc euh, opaque. Donc euh, on voit pas à travers. Là, si on prend un microscope, c'est plus des trichomes transparents, mais bien des trichomes blancs opaques qu'on voit pas à travers. Donc vraiment satisfait. Euh vraiment satisfait j'attends que mes contenants soient vraiment plus légers pour donner de l'eau c'est vraiment la chose euh, la plus importante ne pas donner trop d'eau à ces plants pour ce qui est des nutriments on en a déjà parlé euh, je suis en train de mélanger les nutriments de Remo et de Sico. ce n'est pas la bonne chose à faire euh, il, faut, il faut que je complète euh, mes nutriments mais. Il faut aussi que je termine mes psycho nutriments c'est assez dispensieux les nutriments, je ne peux pas tout jeter ces bouteilles-là aux poubelles. Donc le, mon mélange, ma recette, il manque deux, deux ingrédients. Mais Pour l'instant, euh, ça paraît pas trop trop. Euh, ils vont tenir le coup d'après moi. Là. Donc les nutriments qui qu manquent, c'est la bouteille B1 Boost de Sico. Et la bouteille enzyme de SICO. Donc, euh, ces bouteilles-là sont importantes euh, en croissance et un peu moins en floraison. Taux d'humidité, on est toujours là à 40 avec une température de 25,8 degrés Celsius. Certains d'entre vous aiment mieux avoir plus d'humidité, mais moi j'aime ça à 40. J'ai l'impression que je vais peut-être éviter le problème de Bud Rot. J'ai déjà eu du Bud Rot. C'est de la moisissure dans les cocottes. Je veux plus que ça arrive. Je ne veux plus que ça arrive. Donc, euh, cette vidéo va être assez courte. Je vais vous laisser avec la XS2000 de Vipar Spectra et la P2000. De Vipar Spectra, deux lumières parfaites en floraison pour des tentes deux pieds par quatre pieds. Donc, ici, j'ai une quatre pieds par quatre pieds. Donc, ces deux lumières-là, c'est parfait pour la floraison. 4 pieds par quatre pieds, deux lumières, là, c'est parfait. Donc, les deux couches-couches, dans le fond, vont très bien. Le glouki, ici, là, très, très beau pour les yeux. Mais maudit que c'est sucré euh, sucré euh, fruité là c'est vraiment pas mon style il n'y a pas de goût de, de gaz euh, diesel là dedans là non non non non ça ici c'est vraiment euh, mon préféré le gmo animal cookie vraiment là euh, j'espère qu'il va euh, rester comme ça qu'il n'y aura pas trop de changement d'ici la fin de la floraison J'adore le goût présentement, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Donc après le Doji, what Et... polite. Aïe, Hey, aïe, une misère. Donc on avait dit, deux couches sur couches dans le fond. Un petit goût de diesel, c'est un genre de drift wood diesel de San Rafael. Donc couche-couche ici de DNA génétique. Il sort très bien en passant, là. Les euh, quelques fois que je le fais pousser. Puis, je pense que ça va être la fois qui va sortir le mieux. Donc couche-couche deux fois. Le glouki, on en a parlé. GMO ai animal cookie, je pense que j'en ai assez parlé. Ça ici, c'est vraiment aussi le doji. Il est beau, hein. Il y a des beaux trichomes, hein, au doji. Un petit goût de diesel en plus. Limonène, mesdames et messieurs. Limonène. GMO ai animal cookie, limonène, doji, limonène. Donc, euh, je suis vraiment content là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, il n'y a pas... C'est sûr qu'il y a un petit peu de fleuri avec la pinkouche. Il y a du sucré avec le glouki. Mais j'en veux pas de sucré. J'en veux pas de floral. Je veux du limonène. Limonène. Alright gang, je vous laisse avec Vipar Spectra. Un pouce par en haut, un commentaire, on s'abonne, on active la cloche. Allez voir sur mon Instagram, toujours intéressant. On s'approche du 2000 abonnés sur Instagram. Vraiment extraordinaire. Je vous adore et je vous embrasse à la française. Bye bye gang.